bon et eh bien voilà pas sûr que je reste longtemps en l'air aujourd'hui vu l'état du terrain on va essayer de faire un petit déco et puis on va voir ce que ça donne voilà la mon à air ok j'ai détrimé ma voile à fond et j'ai du mal à avancer quand même hein. il y a un petit vent de face pas évident Bon bah me voilà rentré euh, hop, la manche à air un petit peu de vent mais ça va c'est pas trop méchant par contre il était temps que je rentre parce que vu l'essence qui reste dans mon réservoir j'aurais pas été bien loin bon bah plus Carpillard rentre à la maison salut à tous